Bonjour à tous, bah, je commence alors. Euh, Bruno, n'hésite pas à me couper si quelqu'un pose des questions dans le chat. Ouais, au moins avec toi j'aurai le temps. <rire> <rire> euh, donc euh, moi c'est HS, euh, je suis plus euh, administrateur système Linux euh, et je m'intéresse à Python pour faire du scripting. Et donc euh, c'est par rapport à ça que j'ai parlé de PDB. Euh, PDB, c'est le débugger qui est intégré directement dans la bibliothèque Python. Euh... <coughs> euh, pour l'exécuter, c'est simple, on peut le lancer soit en ligne de commande directement en faisant Python-mPDB euh, et le fichier qu'on veut exécuter, ou soit directement dans le code, on peut appeler le débugger à un endroit donné euh, comme euh, présenté précédemment avec euh, les breakpoints, euh, soit en écrivant... Euh... <coughs> Une ligne rallonge avec un port PDB et après faire un PDB cette trace. Mais ce qu'il y a de nouveau dans Python 3.7, il y a le mot-clé breakpoint et c'est euh, beaucoup plus pratique de l'écrire. Euh, <coughs> euh, quand, quand on ouvre le, le debugger, euh, on a directement un interrupteur. Euh, interpréteur PDB. Il a des euh, commandes euh, liées à ses débuggers. Là, j'ai mis quelques exemples euh, que j'utilise le plus souvent. Euh, il accepte des alias, soit en écrivant par exemple HELP, on peut l'écrire en entier, ou soit en tapant directement H. Euh, Qu'est-ce qui peut être intéressant comme commande euh, Il y a le continu. Ça, ça permet d'exécuter de, euh, notre code jusqu'au prochain au breakpoint si on en a plusieurs. L ou WL ça permet d'afficher le code. L ça permet d'afficher le code d'une ligne ou le nombre de lignes qu'on veut et le WL ça permet d'afficher dans la fonction courante. Après ce qui est intéressant, c'est aussi euh, P ou P ou WP qui permet euh, d'afficher euh, la valeur d'un objet qu'on voudrait voir. et aussi comme c'est un interpréteur euh, PDB, il y a aussi l'interpréteur Python. On peut exécuter aussi directement des euh, Python dedans, mais il peut avoir des conflits avec les mots clés euh, euh, PDB, et donc euh, utiliser un préfixe euh, P ou WP pour euh, afficher ces, ces objets sans avoir un conflit avec euh, PDB. Euh, PP aussi, c'est pour euh, Pretty Print, c'est pour afficher euh, joliment. Euh, euh, Nos objets. Euh, et aussi la fonction kit pour quitter simplement euh, le debugger. Euh, maintenant, je vais vous présenter un peu comment moi j'utilise euh, pour faire du scripting. Partager son écran. C'est bon euh, à gauche. Euh, là, j'ai mon petit script. Euh, j'ai dans un dossier plusieurs fichiers avec euh, des noms différents qui sont écrits avec des majuscules et des minuscules. Euh, je commence par euh, les, les lister et les récupérer avec euh, la bibliothèque euh, type et je mets ça dans une liste simplement. Après, je boucle. Et je veux faire certaines actions et mettre ces actions dans des dictionnaires pour faire autre chose pour plus tard. Je commence par récupérer le nom de ces fichiers-là, euh, que je mets dans le dictionnaire. Après, je fais une action, par exemple, là, je veux mettre en majuscule tout le, euh, ce nom-là. Compter le nombre de lettres dans ce chemin-là, l'afficher pour savoir où j'en suis et rajouter dans ma liste pour après, plus tard, l'écrire dans un JSON, par exemple. Euh, maintenant, si j'exécute euh, mon script, euh, j'ai une erreur. Là, je veux essa essayer de faire un lent euh, sur euh, euh, mon objet euh, positpax, mais il n'implémente pas cette euh, fonctionnalité. Euh, je ne sais pas comment quoi, donc euh, je peux faire un breakpoint. Pour, euh, lancer mon le debugger, là on peut voir euh, où il s'est arrêté, ma ligne 22, euh, et je peux voir comment est mon objet, là ok bon, c'est un objet euh, POSIX euh, je veux savoir euh, la longueur de, de cette chaîne de caractères, euh, je peux pas faire directement. Et je sais pas trop comment euh, fonctionne mon, mon objet, et j'utilise l'autocomplétion euh, disponible dans euh, PDB pour savoir les différentes méthodes euh, que j'ai accès. Que j accès. Euh, là, on voit qu'il y a plein de choses, je regarde, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant euh... Là, je vois un truc avec... Euh, par an, par an, par an, voilà, ah, c'est Non. Euh, là, parce, un tuple, un, C'est en 20 tuple. Ah, là, un tube à la c'est un là je vois quelque chose d'intéressant, euh, on peut un tuple, il nous a deux strings dedans, euh, on peut faire certaines actions avec, euh, avec ça en, en faisant un join, donc là c'est bon. J'ai donc une chaîne de caractères où je peux faire un Length Un Length pour savoir la longueur hop. Donc Donc j'ai résolu euh, mon code, je, je quitte PDB et je relance sur mon point point euh, Je continue, hop, il m'a bien euh, euh, ça a bien fonctionné et je suis arrivé aux deuxième itération et je peux continuer comme ça euh, à chaque itération. Euh, maintenant, je veux rajouter faire une autre chose, par exemple euh, avoir euh, en minuscule euh, le nom de mon euh, le nom. Là aussi, je connais pas trop euh, mon objet string. Euh, je sais euh, qu'il peut faire certaines choses. Je regarde les différentes méthodes. Euh, et euh, là je vois, est-ce que je vois quelque chose, il y a un lower, comme ça, hop, ça marche aussi, donc euh, je construis pas à pas mon algorithme pour euh, faire pas à pas pour euh, savoir où je vais. Et donc euh, au final au final pourquoi au final euh, bah, mon script s'exécute bien et j'ai bien mon JSON qui est euh, écrit. C'est ça que je voulais simplement montrer. Euh, pour aller plus loin, euh, je vous conseille d'aller voir euh, la conférence de Stéphane Wierleur sur euh, PDB et sur le débugger Python, euh, disponible sur euh, pivideo.org. Il a fait cette euh, conférence en, pour la Picon FR 2017, et aussi d'aller voir la documentation euh, liée à ça. Euh, cette page est aussi traduite en français. Avez-vous des questions autrement Oui, Anna une, est-ce que tu as déjà utilisé PDB dans un contexte multithread euh, Non, je ne m'amuse pas a... à faire du multithread. Alors, il y a quelques remarques euh, concernant IPDB, donc, qui est une extension IPython, je ne sais pas comment ça se prononce pour PDB, qui fournit a priori la coloration syntaxique. Euh, ouais, je crois qu'on peut choisir euh, le, le débuggeur qu'on qu lance, qu on lance euh, pour faire un breakpoint. Euh, comme on a vu tout à l'heure, le débugger que tu faisais, euh, Jules, c'était euh, Pi... Pi J'ai pas, pas retenu le nom, mais c'était un autre debugger donc il euh, n'y euh, a pas de, de magie autour pour, euh, pour intégrer d'autres débuggeurs. Je crois qu'on peut lui dire euh, simplement aussi d'utiliser IPDB si on lance Python. quoi. Mm -hmm. Ça parle de PTL Python de PyDev. Donc PyDev, je rappelle, c'est celui qui est utilisé par Pitcharm. Ouais c'est celui-là que ah. je voulais dire. Euh, Stéphane, dans sa hum, conférence, euh, à la fin, explique différents euh, débuggers et différentes surcouches autour des debuggers espagnols. Très bien. Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui veut poser une question Non, ben on va pouvoir enchaîner dans ces cas-là.